Nouvelles du front le 5 mars 2023. Kostiantanivka, Oblast de Donetsk, l'assaut incessant de la Russie contre Bakhmut sacrifie des vagues et des vagues d'hommes non préparés envoyés à la mort. Mais de nombreux défenseurs de cette ville assiégée de l'Oblast de Donetsk ont le sentiment d'être dans un bateau similaire. Selon des entretiens avec plus d'une douzaine de soldats combattant actuellement à Bakhmut ou dans les environs. Au cours de leur brève visite dans la ville voisine de Kostiantanivka, des fantassins ukrainiens ont déclaré au Kif indépendant que des bataillons non préparés et mal entraînés avaient été jetés dans le hachoir à viande de première ligne pour survivre du mieux qu'il. Pouvait avec peu de soutien de véhicules blindés, de mortiers, d'artillerie, de drones et d'informations tactiques. Nous ne recevons aucun soutien, dit un soldat nommé Série, qui a combattu sur les lignes de front à Bakhmut, assis avec son ami, également nommé Série. pour une conversation dans un petit café du marché de Kostiantanivka. Les deux hommes ont plus de 40 ans, mais l'un d'eux est un peu plus âgé que l'autre. Tous les soldats de cet article n'ont été identifiés que par leur prénom leur indicatif, parce qu'ils ont parlé à une publication sans l'autorisation d'un attaché de presse. Ils disent que l'artillerie, les véhicules de combat d'infanterie et les véhicules blindés de transport de troupes russes sont souvent autorisés à frapper des positions ukrainiennes pendant des heures ou des jours sans être arrêtés par des armes lourdes ukrainiennes. Certains se sont plaints d'un manque de coordination et de mauvaise connaissance de la situation, ce qui a permis que cela se produise ou l'ait encore aggravé. Mortarmen a parlé de la pénurie extrême de munitions et de l'utilisation d'armes datant de la seconde guerre mondiale. Les drones qui sont censés fournir des informations de reconnaissance critiques sont également rares et sont perdus à des taux très élevés dans certaines parties du champ de bataille. Tout cela conduit à des pertes terrifiantes parmi les morts et les blessés. Le bataillon est arrivé à la mi-décembre. Entre les différents pelotons, nous étions 500, explique Bory, un médecin de combat de l'oblast d'Odessa qui combat autour de Bakhmut. Il y a un mois, nous étions littéralement 150. Quand vous sortez à ce poste, ce n'est même pas une chance de 50. 50 que vous en sortiez, dit Série, plus âgée. C'est plus comme 30. 70. Le bureau du président de l'Ukraine a affirmé que la Russie pourrait avoir perdu des dizaines de milliers d'hommes pendant la bataille de Bakhmut à la mi-janvier. Depuis, les combats n'ont fait que s'intensifier, l'Ukraine revendiquant à plusieurs reprises près d'un millier d'hommes russes dans ses mises à jour quotidiennes. Comme Bakhmut est le théâtre des combats les plus violents, la plupart de ses victimes se trouvent probablement dans cette région. Les autorités n'ont révélé aucune information sur les pertes ukrainiennes dans la bataille de Bakhmut. D'après les témoignages des soldats, les pertes ukrainiennes semblent également élevées. Bakhmut a été le théâtre de combats très violents pendant des mois, mais au cours des dernières semaines, les attaques russes se sont intensifiées à un degré insensé selon la plupart des personnes interrogées. Plusieurs soldats disent qu'ils sont attaqués massivement à la fois par les mercenaires du groupe Wagner et par les forces régulières russes. « Il y a Wagner et il y a deux brigades d'assaut aéroportées », explique Alexandre, un fantassin de Sumy, qui fait partie d'un bataillon d'assaut ukrainien à Bakhmut. Ça dure. Des vagues constantes, non-stop. Certains ont caractérisé les attaques russes comme d'énormes vagues de chair à canon, tandis que d'autres disent que les tactiques des envahisseurs ont évolué pour suivre le champ de bataille. Le vieux Cyril dit que l'ennemi aime envoyer une équipe de 3 ou 4 fantassins sacrifiables pour attaquer et faire en sorte que les Ukrainiens s'exposent en leur tirant dessus. À ce stade, les forces les plus élitistes se concentrent sur la position des défenseurs. Une fois qu'ils commencent à échanger des tirs, les Ukrainiens sont frappés avec des armes plus lourdes comme des mortiers russes et des roquettes provenant de systèmes de lance roquettes multiples grades ou de véhicules de combat d'infanterie BMP. Et de véhicules blindés de transport de troupes BTR avec des mitrailleuses. Ils obtiennent les positions où nous sommes, établissent les coordonnées, puis ils nous frappent de 7 à 9 km avec des mortiers, ainsi que de plus près avec des lance grenades Dit le série plus âgé. Ils attendent que la maison s'effondre, alors nous devons sauter dehors. Le bâtiment prend feu et ils essaient de nous achever. Leurs oiseaux sortaient et ils nous poursuivent avec le feu, ajoute le jeune série, faisant référence aux drones russes. Comme les quadricoptères et les drones hollandais, qui repèrent des armes lourdes lointaines. Ils frappent avec précision. Alors que les Russes détruisent de plus en plus de bâtiments, les Ukrainiens continuent de perdre de plus en plus d'endroits où ils peuvent se mettre à l'abri de manière fiable. Boris, le médecin, dit que des gens ont été perdus lorsque leurs positions retranchées se sont effondrées sous le feu nourri de la Russie, les étouffant. « Je vais le dire comme ça, nous devrions faire sortir nos gens parce que si nous ne décollons pas, alors dans les prochaines semaines, ce sera mauvais, dit Alexandre. » Un mort par nommé il y a convient que Bakhmut est pratiquement cerclé. Le 3 mars, un pont clé reliant Bakhmut au village de Kromov en bordure a été détruit. C'était une artère vitale pour évacuer les civils et transporter les fournitures de la ville de Chazifiar. CNN rapporté et les soldats ont confirmé que le pont avait été détruit par une attaque russe. L'Institut pour l'étude de la guerre a déclaré le 3 mars qu'il semblait que les forces ukrainiennes préparaient le champ de bataille pour un retrait ordonné de Bakhmut, mais a suivi avec une évaluation du 4 mars selon laquelle il est peu probable que les forces russes encerclent la ville bientôt. Les dirigeants militaires ont né que les forces ukrainiennes se retirent et ont déclaré que les forces ukrainiennes ne se retireraient de la ville que si elles le devaient. Certains fantassins ont déclaré au Kif indépendant qu'ils ne pouvaient souvent pas compter sur des attaques d'artillerie et de mortier amis contre des armes russes plus lourdes. Un obus de mortier pourrait nous attaquer pendant trois heures, nous attendons de l'aide, il n'y a pas de soutien, dit Série, plus âgé. Ils nous disent d'attendre, vous obtiendrez de l'aide dans une demi-heure à une heure. Nous attendons sept heures, il n'y a pas de soutien, dit le jeune Série. Les forces russes ne semblent pas avoir ce problème, disent les deux camarades. Les bombardements russes et les attaques avec des armes montées sur des véhicules sont abondants. Lorsque les forces ukrainiennes obtiennent un soutien aux mortiers, les mortiers manquent souvent de loin, affirment certains soldats. Les troupes ukrainiennes disent également ressentir vivement le manque de véhicules d'infanterie sur les lignes de front. À l'exception des forces légères de défense territoriale, l'infanterie ukrainienne est censée être mécanisée, conformément à la politique militaire. J'ai entendu dire que l'infanterie doit être mécanisée, dit Série, plus âgée. Nous, semble-t-il, suivons l'ancien système, personne ne le sait. Où sont nos PGB Où est notre artillerie Il y a confirme que ce qui est censé être de l'infanterie mécanisée sur papier n'est souvent que de l'infanterie à pied dans la pratique. Il dit que l'Ukraine a un besoin critique de véhicules d'infanterie, car les rares qu'elle a sont dépensés au combat. Les deux séries se demandaient pourquoi ils voyaient des véhicules de combat d'infanterie ukrainiens à l'arrière, alors qu'à l'avant, ils les voyaient à peine. « Pourquoi sont-ils ici Ils devraient être là-bas, » dit le série plus âgé. Ici, il attend qu'ils viennent. Il aurait pu être utilisé pour les détruire là-bas. » Pas de munitions. Il y a, un mortier de la 3017e unité de la garde nationale ukrainienne, offre une explication simple à l'absence de tirs de soutien direct. « Quand nous recevons des munitions, nous recevons 10 obus par jour, des obus de 120 mm », explique Ilia. « C'est suffisant pour une minute de travail. » Les mortiers eux-mêmes remontent aux années 1938 à 1943 et frapper quelque chose avec eux prend un miracle. « Mais les mortiers ukrainiens parviennent toujours à atteindre leur cible malgré tout ce défi », dit-il. « Nous avons besoin de munitions, de munitions, de munitions », ajoute Ilia. « Si nous continuons à recevoir 10 obus, Bakhmut sera rapidement encerclé. Le jeune série dit que les obus de mortier sont souvent vieux et inutiles, soit en ne volant pas sur la cible, soit en explosant. Ce n'est pas le cas partout. Nicolas, un mortarman de l'oblast d'Odessa, dit qu'avec la diminution des munitions soviétiques à des niveaux critiques, son unité reçoit maintenant des obus de mortier de l'OTAN. Même si leur tube date encore de la Seconde Guerre mondiale. Mais Nicolas confirme qu'ils n'ont pas assez de munitions. Les obus de mortier étaient plus abondants lorsque l'Ukraine défendait la ville de Soleda, mais depuis que la bataille s'est déplacée à Bakhmut même, il y a eu des pénuries, dit-il. Mauvaise communication. Certains disent que la désorganisation va au-delà des pénuries de munitions. Le jeune série dit que la logistique et les signaux sont de très mauvaise qualité, ajoutant que son bataillon ne fait pas bon usage de son drone, qui ne fournit aucune aide sur le champ de bataille urbain. Alors que les unités ont accès à des radios pour communiquer, le manque d'un meilleur équipement de communication et de spécialistes pour le faire fonctionner conduit à des moments très difficiles, ajoute le jeune série. Un BTR russe a terrorisé l'infanterie ukrainienne autour d'une partie de Bakhmut pendant un mois, sans être abattu d'armes lourdes une seule fois, même s'il avait été signalé à plusieurs reprises dans la chaîne de commandement et que plusieurs soldats avaient confirmé les pertes qu'il causait. C'est pourquoi on abandonne des postes, dit le jeune série. Il ne serait pas abandonné si vous pouviez transmettre qu'un BTR circule depuis un mois. S'ils s'étaient occupés de ce BTR, les postes auraient été sécurisés. Plusieurs soldats disent qu'il n'y a pas assez de drones ou de personnes pour les utiliser correctement, c'est pourquoi ils sont souvent perdus, en plus d'être forcés par les contre-mesures électroniques des Russes. Kalsini Iloyer, un spécialiste de la reconnaissance aérienne basé à Kostiantinivka, qui effectue des missions plus proches du front avec une équipe de drones, affirme que les drones sont moins nombreux à Bakhmut qu'à l'extérieur et que les taux d'attrition y sont plus élevés. Les Russes ont de nombreuses armes électroniques directionnelles qui peuvent forcer les drones volants rapprochés à atterrir. Plusieurs soldats disent que les troupes de Bakhmut ont à peine le temps d'apprendre à tirer avec un fusil, parfois leur entraînement ne dure que deux semaines avant d'être largués dans les parties les plus chaudes de la bataille actuelle la plus intense de la guerre. Ils auraient préféré que les troupes suivent un entraînement de moins deux ou trois mois avant d'être déployées dans un tel point chaud. Deux semaines d'entraînement en direct et ils sont envoyés ici. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit le vieux série. Ou c'est une personne qui a déjà servi dans l'armée, il y a combien de temps était-ce De toute évidence, ils ont tout oublié. On nous a promis que nous ne serions pas envoyés à la ligne 0 tout de suite, qu'au début nous serions envoyés à la deuxième ou troisième ligne, poursuit-il. Et puis nous sommes venus ici au milieu de la nuit et ils nous ont immédiatement envoyés à Bakhmut. De toute évidence, une personne commence à paniquer. Pour vous dire la vérité, s'ils n'avaient pas tiré sur moi en premier, je n'aurais pas tiré un coup de feu. Mais j'ai des balles qui arrivaient moins de 50 cm de moi, c'est là que j'ai commencé à tirer. Selon les deux soldats nommés Séry, la plupart des brigades sont insuffisamment traînées et manquent d'expérience pour un environnement aussi brutal que Bakhmut. Les gens sont emmenés la nuit dans un endroit qu'ils n'avaient jamais vu auparavant et la bataille commence le matin. C'est pourquoi les postes sont abandonnés, les gens sont là pour la première fois, explique le jeune Séry. Je suis allé à un poste trois fois et on m'a donné six personnes qui n'avaient jamais combattu auparavant. Nous avons eu quelques morts et blessés qui ont dû être évacués. « Notre peuple n'est pas protégé. » Alexandre confirme que si certains bataillons combattants à Bakhmut sont bien entraînés et prêts, la plupart d'entre eux ne le sont pas et beaucoup ont été jetés la nuit sans beaucoup de préparation. « Oui, c'est vrai, mon bataillon n'était pas préparé, » dit-il. « Après cinq mois sans une seule pause dans les combats, il ne reste plus que la moitié du bataillon d'Alexandre, » dit-il. « Il, il n'aurait pas dû se précipiter pour jeter tout le monde là-dedans, » dit le jeune série. Mieux vaut abandonner ses positions, qui s'en soucient. C'est mieux de bien former les gens. »